Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché.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 de tout, péché, de tout, péché, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. De tout péché. Le tout, de tout péché. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui me purifie. Merci pour ton sang qui nous purifie, Seigneur. Merci pour ton sang qui crie victoire. Merci pour ton sang, éternel mon Dieu. Merci pour ton sang pour ton sang qui est versé pour nous et qui nous lave, qui nous purifie. Merci pour ton sang, Yahweh. Merci pour ton sang, Yahweh. Merci pour ton sang éternel, mon Dieu. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà, tu me connais, toi qui sens, de le cœur, toi qui sens de les reins, Seigneur, accueille-moi, prends ma vie dans tes mains, Seigneur, je viens à toi.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 Papa, prends ma vie dans tes mains. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ton amour. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ton amour. Tu connais mon péché, Yahweh, il est là devant toi Mais mon cœur est joyeux Papa, car tu m'as pardonné Tu connais mon péché Yahweh, il est là devant toi Mais mon cœur est joyeux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 je crois en ton amour tu connais mon péché il est là devant toi mais mon cœur est joyeux Yahweh car tu m'as pardonné tu connais mon péché Yahweh il en toi, mais mon cœur est joyeux, papa, car tu m'as pardonné. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, Seigneur, ton sang me purifie. Ton sang me lave de tout péché. Ton sang me justifie. Ton sang n'a pas coulé en vain, Père. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ton sang nous lave, ton sang nous justifie, Seigneur. Ton sang, le sang, le sang de Jésus-Christ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 Péché, Seigneur, ton sang nous justifie Ton sang nous purifie de tout péché C'est pourquoi ce soir nous pouvons nous approcher de toi C'est pourquoi ce soir nous pouvons, Seigneur, venir devant ta face Parce que nous sommes justifiés Merci pour ton sang qui nous recouvre À l'instant, Seigneur, j'invoque ton sang parce que je connais le pouvoir de ton sang J'invoque ton sang sur ma vie J'invoque ton sang sur la vie de mes enfants J'invoque ton sang dans ma maison. J'invoque ton sang dans la vie des adorateurs et des adoratrices. J'invoque ton sang sur toute personne qui va se connecter. J'invoque ton sang sur leur famille. J'invoque ton sang. Je nous recouvre de ton sang. Je nous rends visibles aux œuvres de l'ennemi. Je nous rends visibles à toute flèche de l'ennemi, Père. Je nous rends visibles à tout ce que l'ennemi voudra faire contre nous. Je nous rends invisible et je rends l'ennemi impuissant contre nous, Père que toute flèche lancée contre nos pères relocalise le tireur de la flèche euh, Seigneur mon Dieu aille atteindre ce tireur au nom de Jésus à cause de ton sang. ton sang grâce à ton sang qui est versé pour nous toute flèche lancée contre nous retourne et relocalise le tireur et l'atteint à l'instant au nom puissant de Jésus gloire à ton nom Seigneur gloire à ton nom ô roi de gloire béni soit ton saint nom adorateur et adoratrice je vous invite à présent à prendre nos Bibles dans le livre de deux chroniques. Parce que nous pouvons prendre nos Bibles en ce moment dans le livre de deux chroniques. Bien aimés, allons dans le livre de deux chroniques et le Seigneur, je crois, va nous montrer qui il est dans le livre de deux chroniques. Alléluia, gloire à toi Jésus. Deux chroniques, chapitre 18, verset 18. Deux chroniques, chapitre 18, verset 18. Est-ce qu'on peut l'écrire, s'il vous plaît, sur la plateforme Deux chroniques, chapitre 18, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Deux chroniques, chapitre 18, verset 18. Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » Alléluia! Est-ce que vous avez compris ce, que, ce qui est écrit? J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Bien-aimé, ce soir tu es venu sur cette plateforme et je t'invite, bien-aimé, à aller au fond de toi, à regarder aux cieux à l'instant à abandonner tout ce que tu es en train de faire et à regarder, à contempler, là maintenant, l'Éternel assis sur son trône. Alléluia, comme dit la parole, l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Bien aimé, est-ce que tu peux faire cet exercice à l'instant? Contemple maintenant l'Éternel assis sur son trône avec l'armée des cieux. Un groupe à sa gauche un groupe à sa droite, notre Dieu sur son trône. Et imagine-toi, toi devant le trône de l'Éternel, en train de l'adorer, en train de communiquer avec lui, en train de lui parler. Est-ce que ce n'est pas un privilège Nous sommes en train de parler du Dieu des dieux. Nous sommes en train de parler de l'Éternel, assis sur son trône. Le prophète pouvait dire, « À l'instant, j'ai vu l'Éternel » assis sur son trône. Bien-aimé, est-ce que tu peux te mettre maintenant à visionner, à visualiser l'Éternel, assis sur son trône, assis sur son trône, avec les anges qui sont en train de l'acclamer, de l'adorer. Et toi, dans une grâce infinie, tu te tiens devant ce trône, en train d'adorer le roi de gloire. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel Dieu. Le Dieu des dieux qui nous donne le privilège de nous asseoir, de nous mettre devant sa face à cause du sang de Christ. Grâce au sang de Christ qui est versé pour nous, il nous donne l'opportunité de venir devant lui. Lui qui est assis sur son trône, l'armée céleste à sa droite, alléluia, et à sa gauche. Notre Dieu tout-puissant, il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. C'est lui qui parle et tout se crée. Il est le Dieu créateur, il est l'unique il est le véritable. Et ce Dieu-là, contemple-le, admire-le, adore-le de toute ton âme, de tout ton cœur. Alléluia Gloire à toi Jésus. Bien-aimé, devant ce Dieu, tout ce que tu as à faire là, c'est de te prosterner. C'est de te prosterner. Devant son, ce Dieu qui est assis sur son trône, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous prosterner à l'instant et de lui dire, Seigneur, reçois mon adoration. Parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu es grand, tu es élevé. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne-tu, Seigneur? Emmanuel. Est-ce que tu peux le dire à ce Dieu qui est assis sur le trône ce soir, à ce Dieu qui est assis sur son trône, à l'éternel Dieu, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, reçois mon adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du tu Seigneur Emmanuel. Bien-aimé, ce soir, je me sens comme une privilégiée devant ce Dieu, devant ce Dieu assis sur son trône à qui je suis en train de dire reçois mon adoration. Bien-aimé, n'écoute même pas ma voix. Chante à ton Dieu, parle à ton Dieu, dis-lui Seigneur, reçois mon adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, Emmanuel. Bien-aimé, prosterne-toi devant ton Dieu et parle-lui. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire, digne tu Seigneur, Emmanuel Bien-aimé, si l'armée est à sa droite et à sa gauche, tu crois que c'est pour qui À ton avis, c'est pour qui C'est parce que c'est le Dieu qui combat pour toi et qui a la victoire pour toi. Cette armée n'attend que les ordres de celui qui est assis sur le trône. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. « Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne-tu, Seigneur, Emmanuel. »« Seigneur, je vais veux n'être qu'à toi. »« Reçois l'adoration. »« Il n'y a pas de Dieu plus puissant que toi. »« Il n'y a pas de Dieu à ta dimension. »« Personne d'autre n'est Dieu devant ta face. » Reçois l'adoration, oh tu es le roi de gloire, notre victoire, digne tu Seigneur, Emmanuel. Seigneur, ce soir avec tes enfants, j'ai envie de te louer Père, j'ai envie de t'adorer, j'ai envie que de ça Père. Parce que tu le mérites, parce que tu es mon Dieu, Père, et que personne n'est comparable à toi. Parce que je crois que je suis une privilégiée. Ô oh, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Loué Yahweh, loué Yahweh Dieu, loué Yahweh au plus haut des cieux. Louez Yahweh, louez mon papa, louez Yahweh au plus haut des cieux. Je sais que Seigneur ton armée n'attend que ton signal. Oh Seigneur mon Dieu, dès que je suis en danger, ton armée est là. Louez Yahweh, louez mon papa adorateur. Louez Yahweh Au plus haut des cieux Adorons Yahweh Adorons mon papa Adorons Yahweh Au plus haut des cieux Dans peu de temps je témoignerai de Dieu Dans peu de temps Je témoignerai de sa grandeur Bien aimé, est-ce que tu peux le confirmer? Dans peu de temps je crois Je témoignerai de mon Dieu Dans peu de temps Je parlerai de sa bonté dans peu de temps je dis, je témoignerai de ta bonté Yahweh. Dans peu de temps, je parlerai de toi Yahweh. Dans peu de temps, je témoignerai de ta bonté. Dans peu de temps, je parlerai de toi Yahweh. Dans peu de temps, je témoignerai de toi, Yahweh. Dans peu de temps, je parlerai de ta puissance, Yahweh. Dans peu de temps, Bien aimé, est-ce que tu peux le saisir dans ton cœur? Dans peu de temps, papa, je témoignerai de ta bonté. Dans peu de temps, je témoignerai de ta grandeur dans ma vie. Oh, dans peu de temps, je parlerai de toi, Yahweh. Oui. Dans peu de temps. Je parlerai de toi, Jésus. Dans peu de temps, je témoignerai de ta bonté, Jésus. Dans peu de temps, je parlerai de ton miracle dans ma vie. Dans peu de temps, je verrai Jésus-Christ dans ma vie. Dans peu de temps, je verrai mon sauveur Dans peu de temps, Yahweh Je témoignerai de ta puissance Oh, dans peu de temps Je parlerai de ta bonté Dans peu de temps Je témoignerai de ta bonté dans peu de temps, je parlerai de toi, Jésus. Dans peu de temps, je témoignerai de ta puissance dans ma vie. Dans peu de temps, je parlerai de ta bonté. Loué, Yahweh, adoratrice. Loué, Yahweh, Dieu. Loué Yahweh Au plus haut des cieux Loué Yahweh Oh loué Yahweh Dieu Loué Yahweh Au plus haut des cieux Gloire à ton nom Seigneur Gloire à ton nom Père Oh Seigneur Ce que je viens de te dire Seigneur C'est ce que tu mets dans mon cœur. Oh, c'est ce que tu mets dans le cœur d'une adoratrice, c'est ce que tu mets dans le cœur d'un adorateur ce soir. C'est ce que tu mets dans le cœur de chaque personne qui va se connecter, parce que tu es notre victoire. Parce que Seigneur mon Dieu, d'ici le 31 décembre décembre 2021, nous témoignerons de ta bonté, nous témoignerons de ta fidélité, nous témoignerons Oh Jésus, nous témoignerons de toi Dans peu de temps je témoignerai de ta fidélité Dans peu de temps je témoignerai de toi Yahweh Dans peu de temps je parlerai de toi Yahweh dans peu de temps, je proclamerai ta grandeur Oh, Dans très peu de temps, Jésus, je parlerai de toi Dans peu de temps, je témoignerai de toi, Yahweh Dans peu de temps, toi qui es sur le trône Je parlerai de toi, éternel dans peu de temps, je témoignerai de ta grandeur. Seigneur, merci parce que je sais que je vais témoigner. Je crois, Seigneur, que c'est fait parce que tu es Dieu, parce que tu es mon roi. Alléluia. Tu es mon roi, tu es l'agneau, le lion de Judas. Descendant d'Abraham, Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Seigneur, je suis de toi, je descends de toi, j'ai du sang royal en moi. Tu es mon roi, j'ai une destinée royale, Père. Tu es l'agneau, le lion de Judas, descendant d'Abraham, Dieu tout-puissant, ô Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi, tu es l'agneau, Jésus. lion de Judas, descendant d'Abraham. Dieu tout-puissant, ô oh fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Béni soit le roc Béni soit le rocher de mon salut Osana. Béni soit le roc Béni soit le rocher de mon salut Seigneur par ton sang qui a coulé tu m'as donné du sang royal et je descends de toi Seigneur, je suis le fruit, Seigneur, de ta royauté. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Le Dieu qui s'est offert. Le lion de Judas. Descendant d'Abraham. Dieu tout-puissant. Tu es assis sur le trône. Ô oh, fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Osala, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Osala, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Seigneur, quand je te vois assis sur le trône, avec euh, autour de toi l'armée céleste, je suis tranquille, parce que je sais que rien ne peut m'arriver. Je sais, Seigneur, et je crois, que si quelque chose est lancé contre moi, cela relocalise l'envoyeur, et cela atteint l'envoyeur, parce que moi, je suis tranquille auprès de toi. Seigneur, mon Dieu, toute cette armée autour de toi et toi sur le trône, je suis rassuré. Alléluia. Ô oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Plus jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur.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 « Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom. » Bien aimé, mets-toi dans une attitude de contemplation et d'adoration de ton Dieu ce soir. Oh « Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es... »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 une citadelle. Plus jamais, mon Dieu, je ne serai attristé, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai nom car tu m'as sauvé de tous mes ennemis au oh Seigneur mon Dieu merci je te bénirai toute ma vie je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie.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 Comme ton prophète, ton serviteur pouvait voir, oh, pouvait te voir assis sur ton trône, avec l'armée céleste à ta droite et à ta gauche. Moi aussi ce soir, Seigneur, je vois. Je te vois assis sur ton trône, Père, et je vois ton armée prête au combat en ma faveur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom que ma « Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh »« Ô Seigneur, mon Dieu, merci. » Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Assis sur ce trône éternel, tu es digne de recevoir ma louange. Tu es digne de recevoir mon adoration. Tu es digne de recevoir, Seigneur, la louange des rachetés. Tu es digne de recevoir la gloire. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Mon âme crie Hosanna. Mon âme crie Alléluia. Mon cœur crie Alléluia. Mon être vibre, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, devant ta gloire, devant ta puissance, tu es digne de recevoir la gloire, Père. Alléluia. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle Oh, plus jamais, mon Dieu, je ne serai assoiffé Car mon salut vient de toi, Seigneur Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi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 je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, Ô oh, Seigneur, mon Dieu. Merci, merci Seigneur pour ce que tu mets dans mon âme comme parole en ce moment. Merci Seigneur pour ce que tu mets dans mon cœur en ce moment pour pouvoir m'apaiser, que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom, bien-aimé. Qu'à l'instant, Dieu te mette également une parole dans ton cœur pour t'apaiser, pour que tu sois tranquille auprès de lui. À l'instant, Dieu m'a mis à cœur quelque chose pour moi personnellement. Et je le saisis dans mon cœur, je crois, Père éternel, que tu as quelque chose pour chaque personne connectée, pour chaque personne disposée devant toi. Tu as quelque chose, Seigneur mon Dieu. Tu as quelque chose à déposer dans le cœur de tes enfants. Que ton nom soit élevé.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 de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges Oh Yahweh. Je veux louer ton Saint-Nom, Agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire.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 toi qui es assis sur ton trône, sur ton trône, toi qui n'as ni commencement ni fin, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, je veux chanter,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 la voilà, gloire je vais chanter tes louanges oh Yahweh oh je veux louer louer louer louer ton nom Agneau de Dieu je vais chanter tes louanges oh Yahweh. Je veux louer, louer, louer, louer Oh, dans ces noms, aïeux oh, de Dieu Je veux chanter Tes louanges, oh, Yahweh Oh, je veux louer, louer Dans ces noms, aïeux oh, de Dieu Je veux chanter tes louanges, oh, oh papa, oh je veux louer, louer, louer, louer, Yahweh, ton Saint nom, agneau oh, de Dieu. Je veux chanter, tes louanges, oh, Yahweh. Oh, je veux louer, louer, louer, louer. Ton Saint nom, agneau oh, de Dieu. Je veux chanter, oh tes louanges, oh, Jéhovah. Je veux louer, et louer Elohim, ton saint nom, agneau de Dieu. Gloire à toi, éternel, louange à toi, Dieu de gloire toi qui es assis sur le trône, je veux te louer. Toi qui es assis sur le trône éternel, je veux t'adorer. Toi qui es assis sur le trône, je veux te chanter ce soir. Toi qui es assis sur le trône, Seigneur, ce soir, je veux te contempler. Toi qui es assis sur le trône, je veux lever la voix vers toi. Je veux lever mon âme vers toi. Je veux lever les mains vers toi ce soir pour t'adorer. Toi qui es assis sur le trône, je veux te magnifier. Toi qui es assis sur le trône, je veux te célébrer. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'élévation. C'est tu mérites qu'on te glorifie. Je vais chanter tes louanges ce soir. Je veux magnifier ton saint nom. Je vais t'adorer. Je me prosterne devant toi pour t'adorer. Alléluia. Je vais chanter ton saint nom, Adonai. Je vais chanter ton saint nom, Agneau de Dieu. Je vais chanter ton saint nom. Bien-aimé, adore ton Dieu. Lève la voix et parle-lui ce soir. Il est assis sur son trône. Oh, l'homme de Dieu, dans deux chroniques 18, verset 18, pouvait dire. « Je vois l'Éternel assis sur son trône, avec l'armée céleste à sa droite et à sa gauche. Bien-aimé, élève la voix et adore celui qui est sur le trône. Élève la voix, ce soit adoratrice. » Adorateur, toi qui te connectes à ce direct Élève la voix et magnifie ton Dieu Élève la voix et adore ton Dieu Élève la voix et célèbre-le Élève la voix Adore-le de tout ton cœur Avec les anges et les archanges Avec les vieux vieillards, magnifie ton Dieu Glorifie ton Dieu Il est présent au milieu de nous Sa parole est vérité Sa parole est vérité Sa parole est vérité pour toi Ta parole est, Sa parole est vérité Sa parole est vérité Il est assis sur le trône ce soir il attend ton adoration ton adoration sincère l'adoration qui vient de ton âme l'adoration qui vient de ton cœur. élève la voix et magnifie ton Dieu Alléluia, gloire à l'éternel bénis ton Dieu, loue ton Dieu ce soir, il a quelque chose de merveilleux pour toi, il a quelque chose à te dire toi seul dans ton cœur. il y a une situation qui te perturbe, il y a une situation que tu vis, il a quelque chose, il a une parole pour toi, dans le fond de ton cœur, bien aimé ce soir si tu te disposes, il a une parole pour toi. Alléluia, gloire à l'éternel. Louange à toi, ô oh Dieu de gloire. Louange à toi, Lion de la tribu de Judas. Lion, louange à toi, ô oh Dieu des dieux. Louange à toi, Elohim. Louange à toi, ô oh Père très saint. Louange à toi, Dieu tout-puissant, toi qui es sur le trône éternel. Louange à toi, ô oh Papa. Tu es sur le trône. Quelle que soit la situation, tu restes sur le trône. Père, ce soir, tu as mis dans mon cœur une parole qui m'apaise. Je te dis merci parce que tu l'as fait pour mon bien. Tu l'as fait, Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, il est temps pour moi, avec toi, de passer à une autre étape. Il est temps pour moi de passer à une autre dimension. Je te loue, je te vénère, je te glorifie. Je te magnifie, je t'adore, Père. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, ô oh Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Bien aimé, je t'invite à présent à prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu, Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 3. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 3. Livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Alléluia !« Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Alléluia, bien-aimé, gloire à l'Éternel. Nous avons commencé euh, ce soir euh, cette rencontre devant l'Éternel en confirmant le fait qu'il est assis sur son trône. Et nous avons ici dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 3, la parole de Dieu qui nous dit que des mages sont venus d'Orient. Ils sont venus à Jérusalem. Et ils ont dit quelque chose qui nous conforte dans notre position de privilégiés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître Alléluia Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Bien-aimé, ce soir, quelque chose t'a poussé à venir adorer ton Dieu. Tu as vu son étoile et cette étoile brille pour toi. L'étoile de l'éternel, l'étoile de Jésus brille pour toi. Et tu es là pour l'adorer. Contrairement aux mages d'Orient, l'étoile brille pour toi à chaque instant. Alléluia L'étoile est éternelle. Cette étoile, elle est brille pour toi en tout lieu et en tout temps. Et Dieu t'invite à l'adorer. Dieu t'invite à l'adorer. Je prie ce soir que l'étoile de l'éternel, que les mages ont vu en Orient, que cette étoile soit ton guide pour toujours. Que cette étoile brille sur ta vie. Que tout ce qui est obscurité dans ta vie disparaisse parce que l'étoile brille pour toi. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de te prosterner et de l'adorer parce qu'il est sur le trône et son étoile t'éclaire partout où tu vas, cette étoile brille que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois cette étoile partout où tu es qu'il n'y ait plus d'obscurité dans ta vie parce que tu as une étoile qui brille sur ta vie tu as une étoile qui brille sur ta vie et les personnes qui sont contre ta vie des personnes qui te jalousaient seront comme Hérode mais seront troublées la parole de Dieu dit qu'ils ont été troublés Autour de toi, des gens seront troublés, bien-aimés, parce que ton étoile brille. Cette étoile brille en ta faveur. Cette étoile brille en ta faveur. Il te demande de l'adorer tout simplement. L'étoile continuera de briller sur ta vie. Il n'y aura plus d'obscurité sur ta vie. Il n'y aura plus d'obscurité sur ta vie. Si tu crois, bien-aimé, ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur parce que l'étoile de l'éternel, l'étoile de Jésus-Christ, elle brille pour toi. Cette étoile est allumée pour toi. Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois cette étoile et que cette étoile te conduise toujours et que tu proclames qu'il n'y a plus d'obscurité dans ta vie parce que l'étoile te guide, parce que l'étoile brille pour toi. Bien aimé, ton étoile s'est levée. Autant marquer, cette étoile a brillé et des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne croyaient pas au Dieu de Jésus-Christ, sont venus l'adorer. Bien aimé, tu es dans la grâce de Dieu aujourd'hui. Tu es, tu es un privilégié, tu es un privilégié. Bien aimé, ton étoile brille. Il y a une étoile qui s'est levée pour toi. Une étoile s'est levée pour toi. L'obscurité disparaît de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus d'obscurité. Tout ce qui est obscur dans ta vie, dans ma vie, disparaît. Parce que, au temps marqué, là maintenant, une étoile s'est levée. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi éternel. Alors, comme les rois mages, Bien-aimé, adore ton Dieu. C'est pourquoi tu es là ce soir. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Est-ce que tu peux le dire de toute ton âme? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de Gloireux. Seigneur, dans très peu de temps, je vais briller. Mon étoile va se lever et des personnes seront troublées. Des gens seront troublés. Mais Père éternel, cela n'empêchera pas cette étoile de briller. Cela n'empêchera pas que je t'adore. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne-tu Seigneur Emmanuel Bien aimé, ton étoile s'est levée ce soir, mon cœur a envie de te dire, mon âme, l'Esprit de Dieu à moi, me charge de te dire que ton étoile s'est levée. Des gens seront troublés, mais toi, bien-aimé, adore ton Dieu parce que cette étoile, elle s'est levée pour toi. Elle s'est levée pour te guider. Elle s'est levée pour ta destinée. Elle s'est levée pour toi. Reçois l'adoration. Tu es le roi. De gloire, notre victoire, digne-tu Seigneur, Emmanuel Bien-aimé, pour cette étoile qui s'est levée, dis à l'Éternel qu'il est le roi de gloire. Loue ton Dieu, parce que ton étoile s'est levée. Là, ton étoile s'est levée. Bien-aimé, il y a encore quelques jours avant de finir 2021, je suis chargé de te dire ce soir, qu'une étoile a brillé pour toi. Une étoile brille en ce moment pour toi. Une étoile s'est levée pour toi. Et cette étoile sera vue très haut dans le ciel. Et des gens seront troublés. Parce que ce que Dieu a déversé sur toi, c'est une bénédiction qui va étonner, qui va troubler. Au oh, nom puissant de Jésus, saisis-le dans ton cœur. Sois loué, ô roi des rois. Sois loué, Seigneur des seigneurs. Sois loué,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 les, les, rois, les, les mages, ils ont dit <rire> Il paraît qu'il y a un roi qui est né Où il est? Nous sommes venus l'adorer Un roi est né, bien aimé Il s'agit de ton roi Jésus est roi Rendons-lui la gloire Jésus est roi Rendons-lui la gloire Jésus est roi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 roi devant le roi des rois nous nous sommes prosternés lui rendant hommage et honneur devant le roi des rois nous nous sommes prosternés lui rendant hommage et honneur Jésus est roi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 Rendons-lui la gloire, Jésus est roi, racontons l'histoire, notre Dieu est roi. Oh bien-aimé, tu entres dans ta bénédiction, n'hésite pas à rendre témoignage, n'hésite pas à raconter l'histoire, n'hésite pas à proclamer le nom de ton Dieu, n'hésite pas à parler de sa bonté, n'hésite pas à témoigner de sa puissance et de sa grandeur. N'hésite pas à dire que tu as vu sa bonté et sa miséricorde. N'hésite pas à parler de ton Dieu. N'hésite pas à proclamer son nom. Alléluia. Merci éternel mon Dieu parce que tu es Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à toi, ô oh Jésus. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous inviter encore à aller dans le livre de Luc cette fois-ci. Et ce sera le dernier passage de cette soirée. Luc chapitre 1 verset 34 à 35 Luc chapitre 1 verset 34 à 35 est-ce qu'on peut l'écrire Luc chapitre 1 verset 34 à 35 je lis la parole de Dieu Luc chapitre 1 verset 34 à 35 Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Bien-aimé, Dieu est sur le point de réaliser quelque chose dans ta vie qui n'est pas de main d'homme. Quelque chose dans ta vie qui n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire, « C'est moi qui ai fait. » Chacun va reconnaître que cela vient forcément de Dieu. Alléluia! Et comment cela va être peut être possible? Peut-être que quand je suis en train de te dire, tu vas bientôt témoigner de la gloire de Dieu, quelque chose de puissant va se passer dans ta vie, tu es en train de te poser la question de savoir comment cela se fera. Mais la parole de Dieu nous dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Alléluia, bien aimé, à l'instant, Demande au Saint Esprit de descendre sur toi. Demande au Saint Esprit de t'inonder. Que le Saint Esprit t'inonde. que le Saint Esprit vienne sur toi et que la puissance du Très Haut te couvre de son ombre. Alléluia. Tu ne peux, tu ne feras rien par toi-même. C'est le Saint Esprit qui fera. C'est le Saint Esprit qui viendra sur toi et que la puissance du Très Haut va te couvrir de son homme. C'est là que la puissance de Dieu, le témoignage de Dieu va être sur tes lèvres, parce que c'est là que ce que tu vas produire, le miracle qui va sortir de ta vie. Oh, sera appelé don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par tes propres forces. Invite le Saint-Esprit à t'inonder, à t'inonder, à t'inonder. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. À l'instant, je proclame cela sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Viens disposer. Viens. Disposé. Tu es devant le trône de l'Éternel. Que le Saint-Esprit t'inonde. Viens. Disposé. Viens. Disposé. Viens. M'inonder. Viens. M'inonder. Saint-Esprit, viens. M'inonder. Viens disposer. Eh, disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Eh, disposer, viens disposer. « Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer et disposer, viens disposer. » Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Et que la puissance du Très-Haut me couvre de son ombre. Parce que ce qui va se faire dans ma vie, ce n'est pas par la force d'un être humain. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence. C'est le Saint-Esprit qui me remplit. C'est le Saint-Esprit qui vient se poser et la puissance du Très-Haut qui me couvre de son ombre. Gloire à toi, Éternel, bien-aimé, que le Saint-Esprit te recouvre, que le Saint-Esprit t'inonde, que le Saint-Esprit te remplisse et que tu puisses crier « Seigneur, Alléluia !» Gloire à toi, gloire à toi parce que ce que tu produis dans ma vie, ce n'est pas de moi et ce que tu vas faire, ce que tu vas produire, sera appelé don de Dieu, parce que c'est par ta puissance, parce que c'est par ton esprit que cela se produira. Je ne sais pas comment tu vas faire, je n'ai pas envie de chercher à savoir. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, ça, ce n'est même pas une préoccupation que tu dois avoir. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'inonde et que tu puisses dire à l'Éternel, dis seulement un mot. Visite-moi, Saint-Esprit. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, dis un seul mot, Papa Yahweh, dis un mot, Éternel Dieu, dis un seul mot, Papa Yahweh, Visite-moi. Visite-moi, Saint-Esprit. Visite-moi, Saint-Esprit. Inonde-moi, Saint-Esprit. Accomplis la promesse de Dieu. Visite-moi, Saint-Esprit. Couvre-moi, puissance de Dieu. Visite-moi, Saint-Esprit, accomplis la promesse de l'Éternel. Visite-moi, Saint-Esprit. Inonde-moi, Saint-Esprit. Couvre-moi, puissance de Dieu. Agis à moi. Visite-moi, Saint-Esprit. Couvre-moi, Esprit de Dieu. Visite-moi, puissance de Dieu. Oh, agis à moi. Visite-moi, Saint-Esprit. Couvre-moi, puissance de Dieu. Oh, visite-moi, Yahweh Dieu. Oh, agis en ma faveur. Visite-moi, puissance de Dieu. Visite-moi, Saint-Esprit Couvre-moi, puissance de Dieu Oh Jésus, agis en ma faveur Bien-aimé, dispose-toi et laisse-toi couvrir à l'instant par le Saint-Esprit Viens sur moi, Saint-Esprit Oh Visite-moi, puissance de Dieu Visite-moi, puissance de Dieu Agis en ma faveur Viens sur moi, Saint-Esprit Couvre-moi, puissance du Très-Haut Visite-moi, Saint-Esprit Oh, agis en moi Visite-moi, Saint-Esprit Viens sur moi, Saint-Esprit Couvre-moi, puissance du Très-Haut Accomplis les promesses de Dieu Agis en moi, Saint-Esprit Couvre-moi, puissance de Dieu Agis en moi, Saint-Esprit Accomplis la promesse de Dieu Alléluia Bien-aimé Que le nom de l'Éternel soit béni dans ta vie Je vais terminer par ce cantique que j'ai à cœur C'est vrai que l'heure est avancée mais j'ai je je, je, à cœur de chanter ce cantique qui dans ma langue, je commence par ma langue et puis je vais continuer en français la parole de Dieu dit Seigneur, enlève la honte sur moi enlève l'opprobre sur moi que ce que je fais ne soit pas vain il racient il allez a vos Oh Jésus, tu as visité Marie, elle a enfanté Jésus, tu as visité Moïse, la mer s'est ouverte, tu as visité Gédéon, il est devenu héros, je suis plus que certaine que ma vie va changer. Je suis plus que certain Que ma vie va changer Tu as visité Abraham Tu as changé son nom Tu as visité Sarah, Tu as changé son nom Tu as visité Jacob Et tu as changé son nom Je suis dans la joie Mon nom va changer Je suis dans la joie mon nom va changer Gloire à toi Jésus Tu as visité Josué Jéricho est tombé Tu as visité Joseph Il est premier ministre Tu as visité David Goliath est tombé Je suis plus que certain Que ma vie va changer Je suis plus que certain Que ma vie va changer tu as visité Gédéon. Il est devenu héros. Tu as visité Rah. Tu as changé sa destinée. Tu as visité Lazare. Il est ressuscité. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Tu as visité Moïse. La mer s'est ouverte, tu as visité Josué, Jéricho est tombé, tu as visité Joseph, il a été premier ministre, je suis plus que certain que ma vie va changer, elle va changer, ma vie va changer, ma vie va changer. Tout va changer, tout va changer, tout va changer par le Saint-Esprit. Tout va changer, tout va changer, tout va changer. Je dis, tout va changer par la grâce de Dieu, par la puissance du Très-Haut. tout va changer. Ta vie va changer, ta destinée va changer, la joie sera ton partage. Ta vie va changer. Ta vie va changer, bien aimé. Ta vie va changer. Oh Yahweh, ma vie va changer. Ma vie va changer. Je suis plus que certaine. Oh que tout va changer. Tout va changer. Les pleurs vont se transformer. Les inquiétudes vont s'arrêter. Ma vie va changer. Je triompherai. Je triompherai. Je vais changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Je suis dans la joie Mon nom va changer Oh je suis dans la joie Mon nom va changer Je suis dans la joie Mon nom va changé, Seigneur Tu as visité Abraham Tu as changé son nom Tu as visité Saraï Et tu as changé son nom Tu as visité Jacob Yahweh ouais. Tu as changé son nom, oh je suis dans la joie ah, Mon nom va changer, Seigneur ce soir, touche quelqu'un, dis-lui Ton nom va changer, ton nom va changer, oh Saint-Esprit Oh couvre quelqu'un ce soir, et mets dans son cœur que son nom va changer Son nom va changer, oh ton nom va changer, bien-aimé Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit ce soir Que ton nom va changer Ton nom va changer, bien aimé Mon nom va changer Ma destinée va changer Ma destinée va changer Je triompherai, je triompherai Alléluia, Alléluia Gloire à l'Éternel Mon nom va changer mon nom va changer. Oh, gloire à l'éternel. Gloire à la puissance du train oh, qui me couvre à l'instant. Oh, gloire au Saint-Esprit qui vient sur moi et qui transforme tout. Et qui transforme tout bien aimé reçois la puissance de Dieu qui viendra sur toi la puissance du très haut te couvre de son ombre à l'instant le Saint-Esprit vient sur toi l'instant est non. ta vie va changer, ta vie va changer comme la vie de Josué comme la vie de Marie comme la vie d'Abraham, comme la vie de Jacob ta vie va changer comme la vie de Moïse comme la vie, la vie de Gédéon. ton nom va changer ta vie va changer comme celle de Joseph, ton nom va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ce soir l'Esprit de Dieu en moi te dit, ta vie va changer, ta vie va changer, alléluia. Ta vie va changer Ta vie va changer Bien-aimé, retiens ce soir Le Saint-Esprit est sur toi Le Saint-Esprit est sur toi Le Saint-Esprit Saint t'inonde La puissance du Très-Haut Te couvre de son ombre Ta vie va changer Oh, ta vie va changer ta vie va changer, tu recevras ta part Le témoignage de Dieu sur ta vie est grand Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer Dieu est sur son trône, ta vie va changer La puissance du Dieu glorieux, la puissance de l'éternel est sur ta vie Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer ta destinée va changer Oh, celui Le transformateur de destinée Ta vie va changer Alléluia Alléluia Gloire à l'éternel Gloire à toi Jésus, merci éternel Mon Dieu Pour le Saint-Esprit qui se décharge Sur nous maintenant Pour le Saint-Esprit qui nous couvre maintenant Pour la puissance du Très-Haut Qui nous couvre de son ombre Oh, merci Seigneur, parce que je sais que ce que tu nous donnes, ce n'est pas un homme, c'est ta puissance, c'est ton Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tout cela s'accomplit. Au nom de Jésus, j'ai prié pour chaque personne. Adorateur, adoratrice, que Dieu, que Dieu se charge lui-même de toi. Que Dieu te réponde. Que ce qu'il a mis dans ton cœur, oh, que Dieu, Dieu a mis dans ton cœur ce soir, que ta vie va changer, que cela s'accomplisse pour toi, que cela s'accomplisse pour toi. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.